Bien, bonjour à tous, Alors aujourd'hui je suis seul, il est 4h du matin, euh, une maison que je passe de temps en temps devant, des internautes m'ont expliqué que cette maison était en construction et euh, ils n'ont jamais réussi à la finir, il y a toujours eu des problèmes d'ouvriers ou autre, donc ça fait pas mal d'années qu'elle est comme ça, et euh, dans le village on dirait qu'elle serait certainement hantée, donc on va aller voir ça ce matin ensemble. Allez c'est parti Bon euh, je suis euh, en dessous de la maison mais il n'y a pas d'accès. Regardez. Peut-être là-bas au fond on va aller voir. escalier on va prendre l'escalier on verra bien ce qu'il y a en haut en fait je la connais pas trop la maison je suis passé plusieurs fois devant une fois je me suis arrêté vite fait mais euh, on a fait le tour du terrain mais vraiment vite fait quoi bonjour il partout ok bon voilà on est à l'étage ça aurait été une très très grande ville en réalité quoi, elle est, elle est super grande cette ville -là. Donc on va essayer de découvrir ce qui se passe ici, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas finie réellement. Bonjour, je me présente, David. Alors je suis enquêteur dans le paranormal. J'ai eu des échos dans le village, comme quoi cette maison euh, serait peut-être hantée. Il y a toujours eu des problèmes pendant les travaux. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un ici Une entité ou un esprit qui voudrait bien communiquer avec moi alors je suis pas là pour vous embêter en fait je suis là pour essayer de comprendre pourquoi cette maison n'est pas terminée est ce que ça vous dérange que les personnes construisent ici Si le cas, essayez de parler dans mon micro pour passer votre message. Hein? Est-ce que vous êtes ici avec moi je viens. Bon, bah c'est pas de bonne, hein, il y a les chiens juste là, hein, ça n'arrête pas de, de hurler, Donc ça va être compliqué au niveau des PVE pour les capter, c'est... C'est embêtant, ça. Enfin bref, on fait avec, on n'a pas le choix. N'ayez pas peur, essayez de communiquer avec moi, s'il vous plaît. Je ne suis vraiment pas là pour vous embêter. On sait qu'il y a eu plusieurs problèmes dans cette maison, dans cette villa. Est-ce que ça vient de, de, de la maison ou du terrain On ne sait pas. C'était votre terrain avant Est-ce que vous voulez bien me laisser un message, s'il vous plaît afin qu'on puisse le communiquer. Ce qui m'inquiète le plus dans des maisons comme ça, c'est pas les fantômes, c'est plus les rats. J'ai horreur de ça, mais une phobie, même une grosse phobie des rats, quoi, en réalité. J'espère ne pas en croiser. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît Tapez sur un mur Est-ce que ça vous embête que je sois là Et de quoi faire du bruit ici, vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît vous bougez quelque chose Donc vous voyez la maison elle est entièrement euh, en ciment quoi. elle est euh, laissée à l'état brut. Et, euh, et oui effectivement c'est pas mal de temps, moi depuis que je suis dans le coin, bah, ça fait bientôt euh, un an, un an et demi je pense. Euh, J'ai pas vu de changement de cette maison depuis hein. et je sais que les internautes m'ont expliqué euh, directement que quand ils passaient devant ils avaient des sensations euh, bizarres dans cette maison. Donc euh, ils s'arrêtaient pas, hein, ils passaient seulement mais... Euh... Ils avaient des sensations hein, qu'en passant de devant. Alors moi, j'aimerais savoir s'il y a encore une entité dans cette maison qui voudrait communiquer avec moi. Alors je veux qu'elle sache que je ne suis pas là pour lui faire du mal. J'ai juste une caméra avec un micro avec moi qui pourrait capter votre voix si vous voulez bien parler et nous expliquer pourquoi euh, vous refusez que cette maison soit finie. Alors n'hésitez pas de, à vous approcher de la caméra et de parler très fort dedans s'il vous plaît. C'est dommage, normalement il y a un étage en plus, mais pour l'instant bah il n'a pas été fini, quoi. je peux pas y monter, euh, l'escalier n'est pas là, l'étage est bien présent, l'escalier n'est pas là, et euh, il n'y a pas encore le toit au-dessus, donc c'est un peu dommage, j'aurais aimé euh, enquêter aussi au-dessus. Alors, vu euh, vu ce qu'on raconte sur cette maison euh, vu euh, la, la grandeur de cette maison aussi quoi qui d'extérieur est assez glauque j'aurais cru avoir des petites sensations ici mais finalement en fait euh, moi je suis pas sûr qu'il y ait encore quelque chose ici étant donné que je me sens bien en réalité quoi. je me sens pas mal j'espère s'il qu a quelqu'un au moins qui va essayer de communiquer Est-ce que vous êtes encore ici, s'il vous plaît Je pense qu'il est possible pour vous d'essayer de communiquer avec moi dans les micros. Si n'est pas trop vous demander. Ou bon alors peut-être que vous avez peur de moi. Moi bon, en tout cas j'ai pas peur de vous. Je suis là pour essayer de communiquer avec vous. Donc j'aimerais bien que vous me laissiez un message. Que je pourrais analyser et peut-être je serai amené à venir vous revoir. faire un bruit distinct que je puisse savoir que vous êtes avec moi Je ne vais pas rester longtemps, donc j'aimerais que vous parliez avant que je parte, et que vous me laissiez le message que vous voulez peut-être faire passer depuis un moment, profitez que je sois là. Que vous n'avez pas peur de moi je suis quand même tout seul là vous pouvez essayer de communiquer avec moi là c'est possible Donc en fait, euh, bah, j'ai fait plusieurs fois le tour de ma maison Je sais pas trop euh, si j'ai des réponses, étant donné que je j'ai pas pris de casque, j'ai rien pris, hein, comme d'habitude Quand je vais seul. généralement, je prends pas grand-chose Ou euh, la, la seule fois que j'ai pris quelque chose, je suis arrivé ici, j'avais plus de piles Donc, euh, enfin bref Et euh, j'espère qu'il va essayer de, de laisser un message euh, Parce que je vais pas rester super longtemps non plus euh, Sans matériel à tourner en rond dans la maison euh, à force on ne sait plus quoi dire Donc euh, je vais refaire un petit tour Je vais interpeller encore une fois Et euh, je pense qu'après On s'en ira Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom Je m'appelle David Nom à vous, s'il vous plaît. Ça trouble fort. Est-ce que vous êtes proche de moi Si c'est le cas, essayez de communiquer dans la caméra, s'il vous plaît. Si vous me laissez un message, je serez peut-être amené à venir vous revoir. Faites un effort, essayez de parler très fort dans le micro s'il vous plaît. Et si c'est moi qui reprends cette maison, ça vous embêterait Je peux aller l'acheter moi la maison si vous voulez là. Et moi je vais la finir. Ça vous embête ou pas Dites quelque chose s'il vous plaît. un tour je refais un tour je vais pas rester longtemps euh, juste pour que vous essayez de me laisser le message si c'est pas déjà fait C'est On a fait le tour. Bon, bah moi je vais partir. J'espère que vous m'avez laissé un message et que je serai amené à venir vous revoir. Bon les amis, moi c'est ici que je vais clôturer cette vidéo, j'espère qu'ils m'ont laissé un message, et euh, peut-être qu'on reviendra, euh, peut-être que je reviendrai pour essayer de communiquer plus avec eux, si vraiment ils m'ont laissé un message, enfin, il ou elle je sais pas, en fait je sais pas qu ce qu'il y a dedans, je sais pas vraiment ce qui s'est vraiment passé dans cette maison, mais enfin bref voilà, pour moi c'est terminé, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye